souveraineté la souveraineté souveraine c'est souveraineté souveraineté souveraineté Souverain. willing and active cooperation between independent sovereign states is the best way to build a successful european community to try to suppress nationhood and concentrate power at the center of a european conglomerate would be highly damaging <muches> qu'on pourrait appeler un souverainisme de droite et un souverainisme de gauche. Et ça n'est pas la même chose. Le souverainisme de droite c'est celui qui consiste à rendre la décision à des gouvernants supposément éclairés et qui ont pour tâche de conduire le peuple. Et puis vous avez la variante d'extrême droite la souveraineté. qui est de rendre les instruments de la délibération et surtout de la décision à des gouvernants mais autoritaires et au surplus racistes ce qui ne gâte rien dans le paysage bien sûr, dont l'intention principale en l'occurrence ne consiste à rien d'autre qu'à renouer un compromis de classe avec le capital, un compromis post-mondialisation, mais qui laisserait absolument intacte la position de domination et la position directrice du capital à l'intérieur de la société, soit le miroir aux alouettes intégrales, pour ne pas dire le parfait piège à compte, pour le salarié et les classes populaires la souveraineté vue de gauche, c'est autre chose. La souveraineté de gauche, c'est de rendre la décision aux intéressés, pour toutes les matières qui les intéressent, c'est-à-dire de pousser aussi loin que possible le principe démocratique, ce qui suppose d'étendre la subsidiarité autant qu'on le peut, et notamment, pourquoi pas, de faire régner ce principe de souveraineté dans l'ordre économique, là où elle a été rigoureusement bannie, c'est-à-dire dans la délibération collective qui gouverne la vie des collectifs de production c'est-à-dire les entreprises. Alors il faut dire un mot d'abord de ce que c'est que la souveraineté, car c'est le lieu de toutes les confusions intellectuelles. La souveraineté est une idée qui a exclusivement à voir avec le fait de délibérer et de décider. La souveraineté, c'est que nous décidons. Ce ne sont plus les puissances divines qui nous dictent ce que nous devons faire, ce ne sont plus ses envoyés, leurs envoyés spéciaux, c'est nous qui décidons. La souveraineté, c'est cela et cela seulement. La souveraineté, c'est l'expression de la puissance collective. C'est-à-dire d'une puissance macroscopique qui est en vérité la seule à même de s'opposer à l'autre puissance macroscopique, celle qui se propose de placer toute la société sous son emprise, à savoir la puissance du capital. Alors effectivement, dans ces conditions, la souveraineté politique, seule puissance collective opposable aux puissances privées du capital, devient l'ennemi. Alors il y a un chercheur, un intellectuel, un philosophe qui avait très bien compris ça, c'était Hayek. Stop. Hayek soutenait que la structure fédérale d'un État était la moins mauvaise possible de son point de vue parce qu'elle dilue la souveraineté, elle dilue la puissance politique et elle permet de laisser le plus libre cours possible aux puissances privées qui sont celles du capital. Alors, il faut être juste, la structure fédérale a d'autres mérites. Elle n'a pas que des inconvénients. Mais dans le cas de l'Europe, le message a été reçu 5 sur 5 et c'est la raison pour laquelle l'Union Européenne a organisé le démantèlement des souverainetés nationales sans reconstruction d'une souveraineté politique au niveau européen. Britain as Britain, each with its own customs, traditions, and identity. It would be folly to try to fit them into some sort of identikit European personality. Some of the founding fathers of the community thought that the United States of America might be its model. But the whole history of America is quite different from Europe. Vous dites très justement que historiquement les nations se sont construites par la force et l'État qui a imposé la nation, j'entends bien. L'originalité de l'Europe, c'est qu'elle s'est construite sur le refus de la violence. L'Europe que vous critiquez, manque d'Europe sociale, manque de démocratie, etc., c'est comme l'économie de marché, c'est très imparfait. Il n'empêche que si vous sortez de l'Europe, l'Europe est considérée comme un modèle, comme une espèce de miracle historique de peuples qui se sont entre-déchirés pendant mille ans et qui tout d'un coup sont, sont capables de vivre ensemble. Aujourd'hui, un peuple, ce n'est plus simplement du collectif ou simplement de l'individuel, c'est ce que j'appelle du singulier collectif. C'est-à-dire qu'on construit un peuple avec le collectif, mais en tenant compte du singulier. C'est ce que j'appelle les affects, si vous voulez. Hein. Un peuple se construit avec des concepts et des affects. Qu'est-ce que c'est qu'un affect Vous savez ce que c'est qu'un affect Quand vous êtes amoureux, vous savez ce que c'est qu'être amoureux. Bon, vous ne pouvez peut-être pas le définir euh, scientifiquement et, et mathématiquement, mais vous ne vous trompez pas. Vous savez que vous êtes amoureux. Bon. Quand vous appartenez à un peuple, c'est pareil, vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a une donnée affective qui est extrêmement importante. Affect, les affects sont très importants dans la construction d'un peuple. Il faut se rendre compte qu'une euh, une démocratie européenne instituée n'est pas seulement l'effet d'un euh, jeu de mécanos constitutionnel formel. Les constitutions sont des dispositifs formels, mais qui, ont, qui, qui requièrent un certain nombre de conditions de possibilité, et en particulier le fait qu'il existe un, affect, un sentiment commun d'appartenance qui permette de rendre opératoire la loi de la majorité. La loi de la majorité, c'est que lorsqu'une minorité a le dessous, elle s'y plie, n'est-ce pas Il faut que le Alors sentiment qu un naturel dans ce sentiment d'appartenance, mais, mais se construit historiquement, Oui, voilà pas... absolument, mais, mais, mais, mais ne soyons pas conservateurs. Non, non comme mais, ça. Mais, mais mais il, il s'agit. Ni d'exclure qu'un sentiment d'appartenance européen se constitue, ni de le présupposer déjà là. Il faut se situer quelque part entre les deux. – Avançons donc. Et, Oui, mais avançons. Mais je veux dire, l'appartenance politique est quelque chose qui ne se décrète pas. Ce n'est pas l'effet d'un constructivisme comme ça. Euh, voilà. Les communautés, les communautés politiques sont des productions d'une histoire oui, mais comme, comme vous le dites d'ailleurs dans, dans votre livre, qui est mmh. très intéressant, vous dites qu'il n'y a pas de sentiment naturel de proximité des gens de l'Île-de-France par rapport aux gens du Limousin. C'est quelque chose qui se construit à oui, travers des institutions, oui. des règles. Et oui. donc, Moi, je pense qu'entre des jeunes portugais ou des jeunes grecs ou des jeunes italiens ou des jeunes français, il est possible de développer par de meilleures institutions un sentiment et une, une existence effective de solidarité. Et c'est pour ça que les institutions sont importantes. La oui, oui. façon dont on organise... Donc, moi, la seule chose avec laquelle je me sens en désaccord avec vous, c'est que je me trouve trop pessimiste. que vous, vous dites « on ne peut pas, il n'y a pas de sentiment d'appartenance ». Et quelque part, c'est presque une vision de la nation bon, assez conservatrice où on ne peut rien, on ne peut pas dépasser. Je pense qu'il est possible de la dépasser. et Dans tous les cas, il faut essayer et mettre des propositions sur la table, constater éventuellement que certains pays n'en veulent pas, mais tant qu'elles ne sont pas là, conclure que tout ce qu'on peut faire, c'est sortir, euh, sortir de l'euro, le sortir, sortir de l'euro, sortir de l'Europe, je trouve que c'est quand même très pessimiste.